Nous allons voir à présent comment modifier un dépôt. Il est en effet toujours possible de revenir sur un dépôt ou un signalement pour ajouter, compléter ou modifier une des données qui décrivent la publication. Il est également possible d'ajouter un fichier. Pour ce faire, aller dans mon espace, mes dépôts. Vous trouvez ici la liste des publications que vous avez déjà déposées avec leur date de dépôt et leur statut. En fait, vous trouvez ou bien des documents en attente de vérification. C'est le cas de la publication que nous avons déposée ensemble tout à l'heure. Vous trouvez également les documents en texte intégral et les références bibliographiques en ligne. À chaque statut sont associées une ou plusieurs actions spécifiques possibles. Par exemple, pour les documents en attente de vérification, vous ne pouvez que voir et supprimer les documents, le document. Il n'est effectivement pas possible, et c'est normal, de compléter, corriger le dépôt pendant la phase de vérification pour ne pas gêner le processus de vérification effectué par le CCSD. Pour les documents en ligne comme pour les références bibliographiques par, par contre, vous avez un certain nombre d'actions possibles. Vous pouvez modifier les métadonnées, vous pouvez Utilisez euh, le document comme, euh, comme modèle, vous pouvez partager la propriété et lier euh, votre publication à une autre publication déjà déposée dans HAL. Pour les documents euh, en texte intégral, vous pouvez y ajouter plusieurs actions. Par exemple, euh, déposer une nouvelle version ou ajouter un fichier annexe, par exemple euh, des images ou autres. Vous ne pouvez par contre pas supprimer euh, le document, puisque seul le CCSD peut le faire et uniquement dans des cas exceptionnels. Pour les références en ligne, vous pouvez bien sûr ajouter le fichier de la publication en texte intégral et euh, là. Par contre, vous pouvez supprimer euh, le signalement de cette publication. Vous pouvez sélectionner dans la liste le document que vous, ou la référence que vous voulez modifier. Vous pouvez également, si votre liste de documents déposés est, ou de références, si votre liste est longue et que vous ne souhaitez pas parcourir toute la liste, vous pouvez indiquer l'identifiant et le mot de passe lié à votre dépôt. Vous les avez reçus par mail du CCSD quand le CCSD a accusé réception de votre dépôt et a indiqué qu'il avait fini la vérification. Donc là, j'indique par exemple un identifiant et un mot de passe que j'ai reçu. Vous indiquez ensuite ce que vous voulez faire avec le document. Par exemple, ici, je veux modifier les métadonnées. Vous allez passer en revue l'ensemble des euh, onglets qui ont servi euh, tout à l'heure au dépôt. Vous pouvez, par exemple, changer le type de publication, ce qui changera, du coup, les champs de l'onglet « Métadonnées » et ces données, il faudra les compléter. Donc là, par exemple, je vais dire, ben voilà, en fait, c'est une communication dans un congrès. Et automatiquement, vous voyez que la date de début de congrès, de fin de congrès, la ville, le pays sont, deviennent obligatoires. Vous voyez qu'elle est très attentive à ce que je complète l'ensemble des données. Et là, je peux ajouter euh, un nouvel auteur, ou le mod modifier son affiliation, etc. Euh, comme on l'a vu dans l'étape du dépôt. Vous pouvez enfin euh, vérifier le récapitulatif des modifications que vous avez effectuées. Et euh, ensuite, vous pouvez modifier le dépôt. Ici, je vais bien sûr annuler. Pour ajouter le texte intégral d'une publication, choisissez, pour le document sélectionné, que vous venez, ce que vous venez de faire, ajouter un fichier. Là encore, tous les onglets vous seront à nouveau proposés. Il vous suffit de sélectionner le fichier que vous souhaitez déposer et d'indiquer éventuellement euh, le statut juridique, fichier auteur, fichier éditeur, l'embargo éventuel, exactement comme nous l'avons fait au moment du dépôt. Il faudra ensuite, le cas échéant, compléter un certain nombre de champs rendus obligatoires par le dépôt du texte intégral, en l'occurrence le résumé pour cet exemple. Et enfin, compléter éventuellement les affiliations si celle-ci n'était pas complète. Après vérification du récapitulatif, il suffira également à nouveau de cliquer sur « Ajouter un fichier au dépôt », ce que je vais me garder de faire dans le cas présent. Revenons à mon espace « Mes dépôts ». Si vous souhaitez qu'une autre personne, un de vos co-auteurs par exemple, puisse intervenir sur votre dépôt et, par exemple, modifier une métadonnée, ajouter le fichier, etc., vous pouvez partager avec cette personne la propriété de votre dépôt, qu'il s'agisse de la référence bibliographique seule ou de la notice assortie du texte intégral. C'est ce que nous allons faire. Ici, je vais partager la propriété de ce document. Pour pouvoir le faire, évidemment, il faut que la personne avec laquelle vous souhaitez partager la propriété ait déjà un compte dans HAL. Voilà, là ici, je vais partager avec Laurent Perria, Et je clique sur « Partager la propriété ». Vous pouvez également demander la propriété d'un dépôt. Par exemple, si vous êtes le co-auteur d'une publication, que vous n'avez pas fait le dépôt et que vous souhaitez pouvoir corriger, modifier, compléter des éléments saisis. Pour cela, il faut que vous trouviez l'identifiant du document. Cet identifiant est indiqué là. Là, j'ai fait une recherche sur Laurent Périlla. je tombe sur un certain nombre euh, de documents qu'il a, qu a indiqués, et euh, l'identifiant HAL est celui-ci. Je vais donc saisir l'identifiant. Et cliquez sur Envoyer la demande. Je reviens à mon espace Mes dépôts. Pour vous indiquer euh, une dernière fonctionnalité qui peut se révéler intéressante, c'est utiliser une publication comme modèle. Cette fonction permet d'utiliser un dépôt comme brouillon d'un autre. Tous les champs, type de document, titre, nom de la revue, année, mots-clés, etc., et même numéro de la page, etc., sont déjà pré-remplis, ainsi que l'affiliation de ou des auteurs. C'est donc une fonctionnalité qui peut être intéressante si vous souhaitez déposer ou signaler plusieurs articles publiés dans une même revue ou des articles avec les mêmes co-auteurs. Il vous suffit alors de modifier le contenu des champs qui ne correspondent pas à votre nouveau dépôt. Nous avons vu à présent l'ensemble des services liés à la modification d'un dépôt.